Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la deuxième vidéo de cette année euh, 2021 et tout de suite bonne année, bonne et belle année à tous puisque c'est la première vidéo face to face euh, puisque la première que tu retrouveras juste ici c'était le bilan 2020 de Naughty Dog et du coup c'était juste sur voix off une petite vidéo pour commencer l'année tranquillement donc là en, en face à face, droit dans les yeux je te souhaite une belle année 2020 T1 euh, en espérant qu'elle soit mieux que l'année 2020 euh, même si malheureusement je pense que ça va être encore compliqué cette année mais en tout cas on croise les doigts c'est vrai que nous en tant que fans de Naughty Dog on n'a pas se plaindre sur ce qui s'est passé en 2020 avec la sortie de The Last of Us Partie 2 mais il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie il n'y a pas que le divertissement il y a aussi la vraie vie la vie réelle qui elle est très compliquée pour beaucoup donc on espère même si c'est tout doucement que ça va repartir en 2021 qu'on va se sortir de cette crise et pas y replonger dedans pour le bien de tout le monde et du coup voilà donc en tout cas, très bonne et très belle année à tous, courage à ceux pour qui c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde de toute façon, prenez soin de vous, de vos proches, la santé c'est très important, donc voilà. Pour cette vidéo, c'est la première d'un rituel qui arrivera tous les ans, je ne l'ai pas fait l'année dernière parce que c'était notre première année, et puis surtout l'année 2020 euh, s'annonçait tellement... Euh, euh, centré sur The Last of Us Partie 2, que ça n'avait pas trop d'intérêt. Mais en fait, c'est un rituel que je fais sur Rockstar Mag depuis 6 ans maintenant. C'est un peu le jeu des prédictions. C'est-à-dire qu'on annonce ce qui va arriver dans l'année autour de Rockstar, donc sur Rockstar Mag, et là du coup de Naughty Dog sur Naughty Dog Mag. Et du coup, j'étais t'ai préparé 5 prédictions sur des choses qui pour moi vont arriver au cours de cette année 2021. Et après, bon, on se donne rendez-vous début 2022 pour de nouvelles prédictions et faire le bilan, voir si j'avais raison ou si j'avais tort avec l'équipe de Naughty Dog, May. Du coup... Pour ces prédictions, la première, je prévois eh ben, une arrivée de The Last of Us Partie 2 sur PS5. C'est-à-dire, on sait que The Last of Us Part II est d'ores et déjà compatible avec, les, com les, avec les, les, les vibrations haptiques de la DualSense. Mais là, je ne parle pas simplement de ça, je parle d'une vraie version PS5. Avec de la 4K dynamique, pourquoi pas du ray tracing, du 60fps et vraiment une full optimisation euh, de, la, de la DualSense. Donc vraiment une vraie version next-gen. Alors, est-ce qu'elle sera gratuite Est-ce qu'elle sera payante Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'opte pour une vraie version PS5. Pareil. Est-ce que ce sera sous forme de mise à jour comme on a pu avoir jusqu'à maintenant ou est-ce qu'on aura une vraie version PS5 avec une version de boîte qui te sortira Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, sans rentrer dans les détails, j'annonce une vraie version PS5 de The Last of Us Part II et pas simplement une version rétrocompatible. En deuxième, euh, je vais euh, miser sur l'annonce du mode faction de The Last of Us partie 2, c'est-à-dire le multijoueur un multijoueur qui sera indépendant de The Last of Us Part 2, peut-être en stand alone, peut-être gratuit, je ne sais pas. Mais en tout cas, un mode multijoueur complètement indépendant du solo, que l'on pourra jouer même si on ne possède pas le jeu original. Et qui s'inspirera grandement du mode faction du premier The Last of Us qui avait été un énorme succès, dans une version revue et améliorée pour The Last of Us Part 2 sur PS5 et sur PS4, bien entendu, avec la cross plateforme pour que les joueurs PS4 puissent jouer sur PS5. J'annonce en troisième euh, prédiction les premières grosses informations autour de la série The Last of Us sur HBO. Donc quand je parle des premières grosses informations je parle du casting, je parle des premières images et du premier trailer. Donc voilà, c'est très important parce qu'il est sûr et certain que comme euh, la série va, va attaquer sa production en matin, on va avoir des infos. Mais justement, voilà, je, quand je parle de grosses infos, c'est par exemple le casting. Ce n'est pas juste une info pour dire la, le, de, le tournage de la série commence. Non, non, je parle de vraiment de grosses infos pour cette série qui, pour moi, arrivera en 2022. En quatrième euh, prédiction, j'annonce euh, bah, l'annonce d'un nouveau euh, projet Naughty Dog. Donc, nouveau jeu. Une nouvelle licence, nouveau portage, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, j'annonce voilà l'annonce d'une surprise de Naughty Dog. Je sais qu'ils aiment bien la fin d'année, la PlayStation Experience, les Game Awards. Il y a eu beaucoup de leurs jeux qui ont été annoncés soit euh, à, à l'un de ces deux événements Uncharted 3, euh, The Last of Us, The Last of Us Partie 2, Uncharted The Last Legacy. Ils aiment beaucoup la fin d'année et ils aiment beaucoup tout cela. Euh, historiquement parlant, Naughty Dog a toujours annoncé leur prochain jeu l'année de la sortie de leur jeu précédent, donc on aurait pu s'attendre à une annonce euh, en 2020. Néanmoins, quand on voit les soucis de crunch qu'il y a eu, les soucis de développement qu'il y a eu, notamment avec The Last of Us Part II, qui a été annoncé bien trop tôt, peut-être qu'ils vont prendre leur temps, mais on sait depuis quelques temps que maintenant, Naughty Dog a deux équipes euh, de production, que le jeu, le, les studios travailleraient même sur au moins deux jeux PS5. Si t'as pas vu la news, elle se trouve dans la description de la vidéo. Du coup, je me dis, pourquoi pas, ben, euh, pourquoi il n'y aurait pas une équipe qui aurait déjà entamé un projet qui pourrait être annoncé pour sortir dans deux ans donc voilà donc euh, j'annonce un nouveau un nouveau projet de Naughty Dog on verra bien et du coup en cinquième et dernière prédiction j'annonce le portage et une optimisation d'un jeu Naughty Dog sur PS5 avec pareil de la 4K de la 60 fps et euh, une compatibilité avec la DualSense et donc là c'est pareil je parle d'un vrai portage et pas d'une version rétro-compatible. De toute façon, tous les jeux Naughty Dog sont rétro-compatibles. Les 4 Jack and Dexter, les 4 Uncharted, The Last of Us et The Last of Us Partie 2. Donc voilà, Là, on parle d'une vraie version. Euh, donc je mise une petite pièce sur Uncharted 4. Euh, ce serait vraiment top. Donc voilà pour ces prédictions. Euh, bah, maintenant, j'attends directement dans les commentaires tes impressions, tes avis. Pourquoi pas tes souhaits aussi. Mais si tu donnes tes prédictions et tes souhaits, c'est parler comme ça on pourra voir un peu euh, la différence entre les deux, et peut-être qu'on fera aussi euh, une vidéo sur nos souhaits, pour comparer bah, les souhaits du staff et les souhaits de, des abonnés, ça pourrait être sympa donc voilà, n'oublie pas le petit like le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas sur Naughty Dog Mag on prépare 2-3 petites choses bien sympas euh, au cours de cette année, donc dont un énorme projet, vraiment euh, autour de The Last of Us on n'en dit pas plus, on a vraiment hâte de mettre ça en place, de vous en parler donc voilà, on est très très heureux de cette troisième année avec vous. Un énorme merci pour votre fidélité, pour euh, pour vos encouragements d'être présent. On arrive à 22 000 abonnés sur la chaîne YouTube, on a dépassé les 5000 abonnés sur Twitter, euh, vous êtes là derrière nous, vous nous suivez, c'est vraiment un grand plaisir, donc euh, merci à tous et on a très très hâte de vivre cette nouvelle année, de vous partager nos nouveaux projets. Euh, donc voilà, Petite précision supplémentaire, n'oubliez pas que jusqu'au fin janvier, il y a un concours spécial pour euh, gagner la figurine Funko Pop de Ellie dans, dans The Last of Us Partie 2 Une figurine qui euh, était en précommande en début d'année 2020 Qui est arrivée là aux entours de novembre ou décembre Et qui est en rupture de stock partout pratiquement Donc c'est un peu un, un produit unique Et bien Pour fêter nos deux ans qui étaient le 6 janvier dernier On te fait gagner une, une figurine Pop de Ellie alors, euh, n'hésite pas à te rendre dans la description de la vidéo pour avoir tous les détails euh, autour de ce concours et pour pouvoir tenter ta chance sur Facebook, Twitter, Instagram et euh, YouTube. Sur cela, je me tais. Merci à tous et à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Merci.